Je laisse ces mots pour témoigner de la magie noire puissante d'un marabout très sérieux du Bénin. J'avais besoin de faire revenir mon épouse qui a quitté le mariage depuis deux ans, et malgré deux marabouts et d'énormes sommes d'argent dépensées, je n'ai pas obtenu satisfaction. Comme on dit, les bonnes personnes arrivent toujours au bon moment. Sur le point d'abandonner et de lâcher prise toutes mes recherches, lorsque j'ai lu un témoignage vraiment très poignant, un retour affectif sérieux sur Papa Mazout du Bénin. Alors j'ai décidé d'essayer car j'ai été vraiment convaincu par le sérieux et la chronologie des témoignages. Sans tarder, j'ai alors contacté le numéro du marabout sérieux grâce à son rituel magie noire puissante pour retour à fait. Je tais la somme dépensée, je ne le dirai pas, mais grâce à lui, notre couple est à nouveau réuni. Ceci n'a pas duré 7 jours, y compris les travaux à réaliser et le délai de satisfaction. Alors chers amis, sincèrement, amis et collègues, arrêtez de croire que les marabouts n'existent pas. Il a réglé mon problème. La puissance du vaudou est bien réelle. Des hommes comme le puissant maître Papa Mazout existent et réalisent les rituels de retour affectif pour vous. Encore une fois, merci Papa Mazout d'avoir réuni notre couple à nouveau.